Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer le principe musical de le -music. Donc vous avez dû voir en introduction qu'il y avait un petit logo qui s'affichait avec 9 touches en couleur. Donc ce, ce logo on le retrouve sur l'interface, ici avec ces 9 touches là. Donc le principe de le en fait il part de ce logo. Et chaque fois qu'on va appuyer sur une des touches du logo, ça va reparamétrer l'ensemble des autres touches musicalement, de telle manière qu'on va toujours jouer juste. Autre avantage de le c'est que vous avez des touches jaunes, les touches jaunes dorées, en fait, qui sont des touches d'accompagnement. Et simplement avec un seul doigt, donc je choisis un accord, et avec un seul doigt, je vais faire un accord de trois sons. Ce qui va remplacer en fait le coup de médiator sur la guitare ou l'accord plaqué sur le piano. Donc là, on n'a plus besoin d'apprendre ces accords, ni son doigté au piano, ni ses accords à la guitare. Et chaque fois que je change d'accord, tous les accords sont reparamétrés de la même manière. Alors sur la partie droite du clavier, on va avoir les touches blanches, les touches grises et les touches noires qui représentent en fait deux octaves et demi avec les douze demi-tons ce qui représente la tessiture d'un instrument comme une trompette ou un, ou un saxophone et ces touches vont être reparamétrées tout simplement en fonction des accords qu'on aura choisis sur les touches de fondamentale donc par exemple sur les touches blanches je change d'accord Voilà, donc je joue n'importe quelle note sur les touches blanches et je suis automatiquement juste. C'est la même chose pour les basses. Donc les basses sont les touches rouges qui sont à la gauche du clavier. Il suffit que je change de fondamental. Là, j'étais sur ma fondamentale jaune. Je passe sur la rouge. Et avec les mêmes basses, je fais exactement le même mouvement et je vais pouvoir jouer un petit blues ou un petit rock très très facilement. On retrouve aussi donc les, mêmes, les mêmes zones musicales sur la tablette avec la, la partie des fondamentales qui est représentée par le logo, les touches jaunes qui sont les touches d'accompagnement et les touches d'accord, les touches rouges qui sont les touches de basse et donc toute la partie droite qui est présentée verticalement avec pareil le, les notes d'improvisation qui sont les touches blanches et toutes les notes complémentaires pour faire tous les tons, tous les demi-tons euh, qu'on va retrouver sur la partie droite de la tablette et qui vont permettre de faire euh, l'ensemble des mélodies connues. Je vous souhaite beaucoup de plaisir avec les musiques. A bientôt.